Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, encore une fois bienvenue sur la chaîne des Professionnels Geeks, donc euh, ça fait quelques jours que je n'ai pas lancé de vidéo et euh, voilà, c'est le moment de le faire, surtout un dimanche, j'espère que tout le monde passe une bonne journée, et euh, restez avec nous, on va commencer. Non. Alors voilà, aujourd'hui on va pas pouvoir parler de, de programme mais plutôt de navigateur. Alors, donc un nouveau navigateur qui est euh, français. Donc il s'appelle UR Browser. Donc on va se mettre dessus, je l'ai déjà installé, je l'ai testé. Euh, voilà, donc euh, ça s'appelle UR Browser. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. En fait c'est un nouveau navigateur qui est purement français. Euh, donc euh, si on descend... Donc, quand vous serez bien sûr sur la page, un peu en bas, il est bien membre de Paris Région, euh, Systématique, euh, donc France Digital, euh, la French Tech, donc IAB.France. Alors, bien sûr, il est disponible sur Windows, Mac, Android et euh, iOS, pour les smartphones également. Donc, que ce soit pour les PC ou les euh, smartphones, c'est possible. Euh, ce que peux-je dire euh, concernant ce navigateur, donc euh, c'est un navigateur euh, qui euh, a été créé par en fait une entreprise, une entreprise pardon, qui s'appelle Adaptive Bee, euh qui s'est décidé en fait de se lancer dans ce marché, donc euh, le marché des, des navigateurs, hein, des browsers, et euh, qui en fait euh, s'est mis un objectif, c'est euh, de se classer dans le top 5 euh, des, des navigateurs, on va dire, dans un délai de 5 ans maximum avec euh, une utilisation, je dirais, euh, entre 5 à 10 millions d'utilisateurs, on va dire, en moins d'une année donc euh, c'est un objectif euh, très ambitieux de leur part euh, surtout que c'est un navigateur qui utilise ou qui est basé sur Chromium donc euh, qui est l'open source utilisé par Google donc euh, pour ceux qui ne le savent pas et euh, que puis-je dire d'autre donc euh, je l'ai testé euh, ce que je peux dire c'est que c'est une interface euh, un peu particulière donc ça, ça change un petit peu des ordres donc dès que vous ouvrez bien sûr votre navigateur c'est cette page d'accueil qui s'ouvre donc avec l'heure, la journée, euh, la météo vous avez bien sûr des favoris ici euh, par défaut euh, la partie euh, on va dire euh, communication genre euh, Messenger pour euh, Facebook WhatsApp Skype euh, Telegram et donc euh, voilà donc euh, sachez que en fait le navigateur en question il est bas basé sur le la page d'accueil Google mais plutôt sur Bing donc euh, autrement dit Microsoft j'ai essayé de tester. Je trouve sur le benchmark que c'est similaire en fait à Google Chrome. Donc c'est pas trop euh, ni on va dire ni faible ni euh, ni très trop élevé. Et euh, j'ai essayé également de vérifier sur euh, Peacekeeper. Donc on voit bien le résultat 1335 en classement. Euh, il est euh, il est au top. Donc euh, on peut vérifier les détails. On pouvait faire bien sûr le test quand vous l'aurez installé pour vérifier un petit peu ce que ça donne chez vous. Donc ça donne toutes les informations et combien de temps voilà ça prend en fait pour chaque test. Donc c'est tout simple. Mais le plus important c'est de savoir, on va dire, est-ce qu'il est pas vraiment on va dire euh, moyen dans son utilisation ce que je trouve c'est que c'est comme si vous utilisez en fait google Chrome tout simplement donc euh, là vous êtes sur la partie version vous voyez bien que euh, c'est pas on va dire c'est un petit peu comme Google Chrome alors, avec l'historique extension paramètres hein, sauf que dans les paramètres alors donc si on part sur les paramètres donc c'est un peu différent. Euh, sachez que c'est encore en version bêta, donc euh, j'ai oublié de le dire, et euh, voilà, donc euh, c'est un peu encore un mélange anglais-français, euh, voilà, certes c'est un navigateur purement français, mais il y a encore quelques modifications à faire je pense, je ne sais pas pourquoi ça a été mis en anglais alors que c'est purement français, alors que la France n'est pas une, un pays anglophone, hein. donc euh, alors, faut savoir. Sinon, mis à part cela, vous avez quelques raccourcis euh, tout en haut que vous pouvez bien sûr, mis à part le téléchargement ajouter ou retirer Donc, vous avez la partie, euh, euh, on va dire, vidéo que vous avez, on va dire, sur votre ordinateur. Hein, vous avez la partie photo également sur l'ordi, et vous avez la partie jeu euh, euh, sur laquelle vous pouvez en fait télécharger des jeux directement. Euh, au niveau de votre euh, alors ou d'aller lancer directement en fait au niveau de votre euh, ordinateur donc euh, ce que je peux dire d'autre c'est que voilà c'est tout simple vous avez les thèmes euh, concernant l'utilisation si vous souhaitez changer le thème au niveau du navigateur et mis à part cela c'est un navigateur comme tous les autres qui vous permet d'aller sur internet donc euh, je pense que j'ai fait le tour, je sais pas s'il euh, y a autre chose à voir, si c'est le cas, n'hésitez pas de poser des questions, euh, j'essaierai d'y répondre, et si euh, voilà. Donc, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, essayez de donner votre avis, euh, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, l'essentiel c'est que vous le montrez, ça nous permettrait de voilà de mieux on va dire évoluer au niveau de, de, de la chaîne en question et de vous apporter le mieux. J'espère que vous, vous allez passer une excellente journée surtout ce dimanche et surtout portez-vous bien. Excellente journée.